Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici David de Villa. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur l'étape de l'élévation des murs pour la construction d'une maison individuelle. C'est une vidéo qui fait partie de la série que je suis en train de vous faire concernant les différentes étapes de la construction d'une maison individuelle que vous pouvez retrouver dans la playlist dédiée et qui se trouve dans la description de cette vidéo en lien pour pouvoir aller voir toutes les autres vidéos de cette série. Allez, on va commencer juste avant. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est ce qui me permet eh bien, de me donner le courage de continuer à faire toutes ces vidéos et de te produire des vidéos que tu as envie de regarder. Donc surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et je remercie au passage tous euh, ceux qui se sont abonnés euh, sur les dernières vidéos que j'ai postées sur la chaîne. Allez, on commence tout de suite. On va aller voir d'un petit peu plus près euh, eh bien, ces élévations, ces constructions. Je suis euh, toujours donc sur euh, cette, euh, cette opération de construction de 5 maisons individuelles qui est monté ici en briques. Alors on va s'approcher parce que je vais vous montrer un peu plus précisément de quoi euh, il s'agit. Alors on est euh, là pour le moment à l'étape de euh, l'élévation du rez-de-chaussée, comme on le voit, parce que ce sont des maisons euh, en R plus 1 à étage, donc il manque encore l'étage. Là, euh, on est on en est donc à l'élévation de du premier niveau. Les planchers ont été coulés euh, avant-hier. Donc on le voit ici, planche ourdie avec des poutrelles plus euh, ourdi bois, comme on le voit ici, et le béton qui est coulé par-dessus. Je vous montrerai euh, le détail de ce plancher ourdi dans une autre vidéo. Donc aujourd'hui, ce que je voulais euh, vous montrer, c'est l'élévation de ces murs-là, qui sont des murs en briques. Alors moi ici, sur cette opération, j'ai fait le choix de faire de l'élévation de murs en briques maçonnées. Vous allez voir, il y a plusieurs systèmes et plusieurs choix possibles qui s'offrent à vous en fait pour faire l'élévation de vos murs. Et je vais justement vous parler de ces différents choix que vous pouvez avoir. Et on va commencer donc par le premier, celui-ci qui est euh, donc l'élévation de mur en briques maçonnées. Alors c'est quoi euh, l'élévation en briques maçonnées C'est tout simplement de la brique qu'on va monter euh, avec du mortier. Alors le mortier, c'est ce qu'on voit là, c'est ces joints qu'on voit ici, euh, qui, qui sert de colle quelque part. Hein, euh, c'est un mélange entre du ciment, du sable, de la chaux et de l'eau euh, qui compose en fait euh, ben, euh, ce mortier pour pouvoir monter les, les, les briques et les, rangs, euh, les différents rangs euh, pour, pour créer ce mur-là. Donc ça, ça s'appelle de la brique à maçonnées alors moi j'ai fait le choix de la brique à maçonner pour plusieurs raisons alors d'abord pourquoi est ce que j'ai fait de la brique tout simplement parce que je suis dans une région euh, je, on, on se trouve actuellement ici en, en gironde et donc dans la région euh, girondine on euh, par tradition on monte les, euh, les murs des, des maisons individuelles en brique tout simplement parce que on est dans une région qui produit euh, ben, ce type de matériaux. On a des carrières qui extraient donc de la terre pour pouvoir créer de la brique. Donc, on a cette tendance à faire de la maison en brique. Si jamais on change de région et qu'on voit par exemple dans des régions un peu plus au nord de la France, eh bien, on, on, ça sera pas surprenant de voir des maisons qui sont montées en bloc béton, en parpaing. Et ça, c'est la deuxième façon de, de monter, de monter des murs, de faire l'élévation des murs. Donc, on a de la brique ici maçonnée et on aura également euh, le choix de, de, de, de poser, de monter ces murs en parpaing, en bloc béton, en aggloméré. C'est les trois noms qu'on peut utiliser pour euh, ce type de matériaux. Et j'ai fait le choix également de la maçonner parce que j'avais la possibilité de choisir autre chose que de la maçonner. Et oui, parce que on, les murs en briques, on peut les monter également avec de la colle. Euh, et on appelle ça d'ailleurs de la brique à coller. Alors il y a deux systèmes de briques à coller. Il y a de la brique que euh, qu'on va coller avec... Euh, c'est une espèce de, de mousse polyuréthane. En fait, ça, ça, ça se présente comme une bombe de mousse polyuréthane, de mousse étrancée, qu'on va euh, répartir euh, en boudin sur chaque rang pour monter les briques les unes sur les autres et monter comme ça euh, les, murs, euh, les murs de l'élévation de, de, de la maison. Il y a une, deuxi une deuxième technique qui est également celle de pouvoir poser de la brique à coller. Euh, et là, cette fois-ci, avec de la colle. La grosse différence entre les deux, c'est que euh, eh bien, la, la colle... Euh, va avoir des joints qui sont très très très fins. Donc ici on voit que les joints de la brique à maçonner sont assez épais, hein, ça fait euh, un peu plus que l'épaisseur de mon doigt, euh, ce qui permet en fait euh, aux maçons de pouvoir monter ses murs avec un certain degré euh, d'erreur. Il faut savoir qu'en maçonnerie, les maçons ont l'habitude de travailler avec une marge d'erreur qui est de l'ordre du centimètre. Et le fait de monter de la brique à maçonner eh bien, va permettre euh, au maçon de facilement rattraper sur chaque rang. Si jamais il a un rang qu'il a mal posé, eh bien, il peut très facilement le rattraper sur ben, le prochain rang, simplement en jouant sur l'épaisseur du mortier qu'il va utiliser. On monte des murs comme ça depuis, depuis, depuis des années, des années, des années. Donc aujourd'hui, un maçon, n'importe quel maçon, sait monter un mur de ce type. En revanche... Monter des murs en briques collées, ça va être un petit peu plus compliqué tout simplement parce que il ben, y a des, euh, y a des euh, procédures à respecter qui sont des procédures qui sont produites par le fabricant euh, qui a créé euh, ben, la technique de la brique à coller, hein, qui fabrique ce, ce, ce, ce dispositif. Et donc il va falloir respecter certaines indications pour pouvoir monter la brique. Pour pas qu'il y ait justement de problème au niveau euh, bah de, de, euh, de l'aplomb et du nivellement de, de chaque rang de briques. Pourquoi je dis ça Tout simplement parce qu'en en en utilisant de la colle, eh bien, on va euh, voir disparaître cette option ici de pouvoir avoir ce degré d'erreur qui est de l'ordre du centimètre pour pouvoir monter un mur euh, droit et d'aplomb. Avec la colle, cette marge d'erreur elle disparaît totalement puisqu'on va avoir un joint qui est pratiquement inexistant, c'est-à-dire qu'on va poser une pellicule de colle euh, sur chaque rang pour poser ensuite la brique qui va venir dessus. Cependant, pour pouvoir faire ce montage, il va falloir être très minutieux sur le premier rang qu'il va falloir poser pour commencer l'élévation du mur. Et c'est là où ben, ça, ça pose quelques problèmes parce que ben, tous les maçons vont pas être euh, formés en fait pour poser ce type de mur. Et euh, ça peut créer certains problèmes et notamment certaines fissures. Alors, on peut avoir aussi quelques micro-fissures avec ce type d'élévation de, de, de, de mur, mais... Si moi, j'ai fait le choix de faire de la brique à maçonner, c'est tout simplement parce que ben, je trouve plus facilement des maçons qui vont savoir monter des murs comme ça, parfaitement d'aplomb, parce que c'est leur métier de base, en fait, et qu'ils savent et qu'ils maîtrisent parfaitement ce type de montage de mur. La deuxième raison, c'est également que, euh, étant donné que c'est un système de montage des murs qui est relativement courant et que tous les maçons euh, savent euh, utiliser, eh bien, ça va également me coûter moins cher. Et oui, parce que la brique à coller, Contrairement à la brique à maçonner comme on a là, ben c'est un, un système de montage de murs en brique qui va coûter plus cher. On va retrouver également euh, ce, ce, ces mêmes euh, façons de, de monter la brique et également euh, l'aggloméré, le parpaing, le bloc béton, euh, suivant comment on l'appelle dans, dans les différentes régions de France. Donc ça va être exactement le même principe à chaque fois. Donc moi, je fais le choix ici de faire de la brique donc à maçonner parce que euh, d'une part de la brique, parce que ça fait euh, partie de la culture de la région et également parce que ça me coûte moins cher. J'arrive à mieux maîtriser mon prix pour faire le montage de mes murs et également la troisième raison, c'est que ben, je vais avoir moins de surprises, moins de problèmes, moins de désordre par la suite. Euh, parce que je sais que de cette façon-là, en, en montant de la brique à maçonner, eh j'ai euh, une maîtrise totale, en tout cas de la part de, de, de mon maçon, qui va monter ses murs parfaitement sans que qu ça pose de problème euh, ultérieurement. Voilà pourquoi le choix de la brique à ici. Donc ça, c'était la première, la première possibilité de... Euh, des murs. On a d'autres possibilités qui sont également, donc j'ai parlé du bloc agoméré, du bloc béton, mais on peut également trouver un système de montage de murs en euh, euh, ciporex, en béton cellulaire, euh, qui permet en fait d'avoir des murs avec euh, une isolation plus importante euh, au niveau de la structure, puisque évidemment le ciporex et le, le béton cellulaire est beaucoup plus iso isolants, pardon que la brique ou euh, le, le bloc béton. Donc il y a le Ciporex qui est collé également à, à, à la colle et là aussi il va falloir euh, eh bien trouver des artisans, des entreprises qui soient spécialisés euh, dans le montage de murs en Ciporex parce que c'est technique et que encore une fois et eh bien on va avoir très peu de marge d'erreur parce que le Ciporex euh, ça ne se monte pas qu'à la colle cette fois-ci, là on n'a même pas le choix de pouvoir le monter au mortier parce que c'est pas du tout fait pour, c'est systématiquement monté avec de la colle, de la colle spéciale pour monter du béton cellulaire, et donc eh bien, ça peut poser quelques problèmes euh, également au montage si jamais c'est mal fait, euh, tout simplement parce que si les joints sont mal réalisés, si le montage est mal réalisé, ça peut créer soit des fissures, soit également des ponts thermiques si jamais eh bien, les joints n'ont pas été faits correctement. Donc il y a également le choix, mais évidemment, euh, ces problèmes-là peuvent être maîtrisés si on trouve les entreprises euh, qui sont euh, qui sont formées pour pouvoir monter ce type de mur. Par contre, l'inconvénient auquel on ne pourra pas échapper, pardon, c'est que euh, forcément, ça coûtera plus cher de monter des murs en cyporex qu'un mur en brique ou, ou un mur en, en bloc béton. Euh, voilà pour euh, la structure euh, de l'élévation des murs sur euh, l'aspect... Euh, Montage de blocs, blocs briques, blocs béton ou blocs de béton ciporex. Il y a d'autres façons également de, de, de faire l'élévation des murs qui euh, est, euh, est bien l'élévation en murs en ossature bois. Alors l'ossature bois c'est quelque chose que pas mal de personnes apprécient mais ça reste, enfin pas mal de personnes. Euh, je peux pas dire ça parce que euh, aujourd'hui même s'il y a un marché sur euh, la maison en haut bois ça reste quand même un marché qui est euh, assez marginal. Hein. Euh, il suffit simplement euh, ben, d'ouvrir les yeux quand on est sur la route et qu'on voit les différents chantiers de, de murs de pardon, de, de maisons euh, euh, qui, sont, euh, qui se construisent. On voit beaucoup de maisons qui vont se construire en briques ou en béton. Beaucoup moins un non-sature bois. Néanmoins, c'est une possibilité. Il y a des gens qui vont avoir cette attache de, de vouloir construire avec du bois pour le côté le côté plus naturel, on va dire, parce que j'allais dire plus écologique. C'est pas forcément le cas parce qu'on utilise des bois qui sont euh, qui sont traités, donc en termes d'écologie c'est pas forcément euh, l'idéal. Bien qu'il y ait la possibilité de faire du montage de enfin de l'élévation des murs avec euh, du bois euh, non traité, mais là ça demande une autre technique en laissant respirer euh, les parois. C'est beaucoup plus compliqué. Et là aussi et eh bien euh, si jamais on s'intéresse à ce type de montage ça risque de coûter beaucoup plus cher sauf sur la partie montage bois où on a une, euh, un préassemblage en usine avec euh, simplement en fait des panneaux à monter et assembler euh, sur place parce que là on va pouvoir euh, économiser également euh, sur le temps de montage euh, de, de l'élévation de ces murs là donc le montage en bois, l'élévation des murs en, avec une ossature en bois, ça peut être également une solution. Aujourd'hui, moi, je ne le pratique pas euh, ici dans, dans, dans la région où je fais mes investissements immobiliers en construction de maisons individuelles, tout simplement parce que, encore une fois, les gens euh, qui vont être acheteurs euh, de, ce, de ce type de maison eh bien, vont être beaucoup plus rassurés d'avoir des maisons en briques plutôt que des maisons un ossature bois. Les maisons en ossature bois qui sont déjà construites vont euh, se vendre un peu plus difficilement. C'est pour ça que aujourd'hui je ne fais pas le choix moi de monter en un ossature bois. Alors peut-être que ça changera parce que il ben, euh, y, y a plein de règles qui changent tout le temps dans le, dans le domaine de la construction et peut-être qu'un jour eh bien, l'ossature bois viendra euh, remplacer ce système de construction. Qui sait, on verra. En tout cas pour le moment ça reste quand même un système d'élévation qui est euh, beaucoup plus marginal que euh, l'élévation en briques. Euh, un autre type d'élévation, un autre type de choix que vous pouvez avoir pour l'élévation des murs, c'est euh, l'élévation des murs en, en ossature métallique. Alors euh, ça se fait également, euh, c ça reste tout à fait un, un marché encore marginal aussi euh, comme l'ossature bois, encore plus marginal que l'ossature bois je dois dire, parce que le fait d'avoir une maison montée en ossature métallique, ça peut peut-être... Euh, ben faire peur euh, à beaucoup de gens Donc, qui n'osent pas euh, sauter le pas de passer de la, de, de, de, de la maison en, en briques comme celle-là à une maison en ossature euh, métallique. Mais l'ossature métallique apporte aussi euh, beaucoup d'avantages parce que euh, eh bien, euh, ça va permettre en fait, de monter des maisons euh, très rapidement. C'est-à-dire qu'une maison en ossature métallique, on va créer l'élévation en pratiquement deux fois moins de temps l'élévation euh, que demande de, euh, de, de, de, de construire en fait euh, des murs en briques tout simplement parce que c'est de l'assemblage encore une fois et que ça va très très vite au niveau de l'assemblage et que euh, tout l'aspect tout le complexe en fait des murs de cette ossature métallique eh bien, va, va être euh, énormément euh, automatisé et euh, va permettre de pouvoir être monté très rapidement. Et un autre avantage de l'ossature métallique, c'est qu'on va avoir systématiquement des maisons qui vont répondre euh, aux normes sismiques. Alors, euh, peut être que ça, ça peut vous paraître un peu étonnant, mais il y a beaucoup de régions en France où euh, l'on demande de, de construire des maisons avec le, le, toutes les procédures pour qu'elles soient anti parce que tout ça, ça va dépendre en fait de, ben, du sol et du terrain sur lequel elles vont se trouver. Euh, donc le fait d'avoir des maisons comme ça en briques vont demander, alors ici on n'est pas en zone sismique, donc j'ai pas besoin de, de, de, de prévoir mes murs d'élévation avec les normes anti-sismiques qui vont demander en fait à chaque encadrement de porte ou de fenêtre de renforcer avec de la ferraille et du béton ces zones-là pour justement les renforcer pour prévenir toute, toute, toute forme de, de, de problèmes sismiques. Or, avec l'ossature métallique, eh bien, on va plus du tout avoir ce problème-là parce que l'ossature métallique est d'office, en fait, anti-sismique. Donc ça, c'est le gros avantage que apporte également euh, l'ossature métallique. Euh, L'autre gros point euh, intéressant, c'est qu'on va procéder, tout comme pour l'ossature bois d'ailleurs, procéder à une isolation par l'extérieur. Or ici sur ces maisons, l'isolation elle va se faire par l'intérieur. On va poser un doublage à l'intérieur pour créer l'isolation des murs. Or, dans l'ossature métallique et l'ossature bois, on va avoir la possibilité d'utiliser bien ce système d'isolation par l'extérieur, qui est le système d'isolation le plus performant aujourd'hui pour n'importe quel bâtiment qu'on puisse vouloir construire. Donc on a parlé de l'élévation en brique, de l'élévation en bloc béton, de l'élévation en bloc béton cellulaire. On a parlé de l'élévation également possible avec euh, l'ossature bois et également euh, l'élévation des murs avec l'ossature métallique qui, elle, a la particularité, tout comme pour l'ossature bois, de faire l'élévation totale en fait de la maison puisque on ne va pas simplement monter les murs, on va également euh, monter les murs et la charpente avec d'un seul coup et ça va très très vite. C'est le gros avantage de ces deux derniers, euh, de, ces, de ces deux dernières solutions d'élévation des murs, c'est qu'en termes de montage, on gagne énormément de temps. Voilà, on pourrait imaginer qu'une maison euh, en ossature bois ou une maison en ossature métallique avec des panneaux déjà préparés en usine, eh bien, euh, elle, elle peut être construite en 4-5 mois. Euh, alors qu'ici, avec ce type de construction, il faut euh, euh, ouais, 7-8 mois pour, euh, pour construire une maison qui ferait à peu près 100 mètres carrés habitable. Voilà pour l'élévation des murs. Donc moi, sur euh, ce, ce chantier-là, ben, j'attends maintenant le séchage. En, le séchage, pardon des euh, planchers euh, du haut de rez-de-chaussée qui est ici pour ensuite faire l'élévation de l'étage. Et évidemment, comme on a coulé du béton, eh bien, il faut un temps de séchage, tout comme pour la dalle. Hein. Je vous avais fait une vidéo euh, lorsqu'on était à l'étape du coulage des dalles de ces différentes maisons que vous pouvez retrouver dans la playlist qui se trouve dans la description de cette vidéo. Euh, et là, c'est pareil, eh bien, il a fallu que j'attende trois semaines avant de, avant de commencer à monter la brique. Il va falloir faire la même chose maintenant pour le plancher haut. C'est pour ça qu'une maison en R1, plus donc une maison à étage, va être un petit peu plus longue à construire qu'une maison en rez-de-chaussée. Donc là, ben, j'ai trois semaines d'attente avant de pouvoir euh, ben, faire livrer le reste de la brique pour faire l'élévation de euh, l'étage de ces différentes maisons que euh, je viens de vous montrer ici. Voilà pour euh, pour les différentes étapes de les, enfin, les différentes étapes, les différentes solutions d'élévation des murs d'une construction de, de maison individuelle, dites-moi en commentaire. Euh, quelle est euh, la solution que vous préférez Est-ce que vous êtes plutôt brique, plutôt euh, bloc béton, béton cellulaire ou est-ce que vous préférez l'ossature euh, l'ossature bois ou alors l'ossature métallique Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire et puis si jamais euh, vous souhaitez euh, euh, que je fasse des vidéos avec des sujets précis sur la construction de maisons individuelles, n'hésitez pas à me faire vos recommandations dans les commentaires également. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt.